Donc, bonjour à tous, je vais vous présenter euh, l'étude que j'ai menée ces six derniers mois, qui s'intitule en fait euh, Quelle stratégie de recherche pour les réserves de biosphère françaises, état des lieux et perspectives Donc Ce travail a été réalisé à Dinafort sous la co-direction de Marc de Conchat et euh, Catherine Sibien. Donc euh, tout d'abord, pour euh, que vous puissiez comprendre l'origine de ce sujet, je vais vous. Euh, je vais vous donner quelques informations brèves sur le programme MAN Biosphère, ou encore appelé le programme MAB. Donc ce programme, né au début des années 70, est un programme scientifique de l'UNESCO, intergouvernemental, qui vise à améliorer les relations entre l'homme et son environnement. Donc il repose sur trois fonctions stratégiques qui sont une fonction de conservation pour préserver les ressources génétiques, les espèces, les écosystèmes et les paysages, une mission de développement pour encourager un développement économique et humain durable, et une troisième mission qui est appelée « support logistique » qui vise en fait à faciliter les activités de recherche, de surveillance continue, d'éducation et de formation en relation avec les activités d'intérêt local ou national visant à la conservation et au développement durable. Donc, grâce à ces trois fonctions, le programme MAB vise en fait à soutenir une adaptation aux changements globaux, à la fois, à la fois au niveau local, mais également au niveau global. Donc, ce programme, pour se mettre en place, il, en fait, il se met en place sur des territoires particuliers qu'on appelle les réserves de biosphère. Donc, ces réserves de biosphère sont des territoires qui sont désignés par l'UNESCO. Euh, en 2018, il y a actuellement dans le monde 686 réserves de biosphère réparties dans 122 pays. En France, il y a 14 réserves de biosphère. Euh, il y a deux réserves de biosphère qui sont euh, outre-mer, avec euh, l'archipel de Guadeloupe et euh, la commune de Fakarava qui est euh, située en Polynésie. Deux réserves transfrontalières. Les Vosges du Nord, qui est transfrontalière avec l'Allemagne, et le Mont Viso, transfrontalière avec l'Italie. Cette carte vous, présente, vous montre aussi l'hétérogénéité de taille qu'on peut avoir au niveau des réserves de biosphère sur, sur notre territoire. Donc, ces, euh, ces réserves de biosphère, elles ont un mode de fonctionnement qui repose sur une, une zonation particulière du territoire, à savoir qu'il y a une aire centrale qui est une ère où il y a une, porte, une protection environnementale qui est forte et qui est généralement réglementaire où il peut y avoir euh, des activités de recherche dans cette zone autour de cette zone, il y a une zone tampon où on voit euh, qu'il y a une présence humaine avec la présence d'habitations, d'entreprises mais également des activités touristiques les activités de recherche peuvent être également présentes et, euh, les acti et des activités de formation et d'éducation et cette zone est une zone privilégiée pour développer des activités qui sont compatibles avec les pratiques de conservation. Et enfin, le reste du territoire est constitué d'une aire de transition qui est là l'aire qui est la zone privilégiée pour mettre en place des programmes de développement économique, sociaux ou culturels qui sont respectueux de l'environnement. Donc, en France. En fait, les, les réserves de biosphère ont, euh, peu, ont, un, ont un, un faible statut, enfin ont un statut juridique qui est très faible. Donc pour pouvoir fonctionner, elles s'appuient sur ce qu'on appelle des structures d'appui, ou des structures porteuses, qui sont euh, généralement des structures de droit français, su, euh, qui sont de nature relativement variée, comme par exemple ça peut être des parcs nationaux, des parcs naturels régionaux, mais ça peut être aussi des associations. Euh, ainsi, les réserves de, enfin, on peut ainsi définir les réserves de biosphère comme des territoires d'expérimentation dans lesquels sont testés des programmes scientifiques interdisciplinaires qui visent à essayer de mieux comprendre et de mieux gérer les relations entre les, entre le système, entre les systèmes sociaux, et les systèmes écologiques, afin de préserver euh, la biodiversité et de limiter les conflits autour des enfin, limiter les conflits d'usage autour des ressources. Donc l'objectif de cette étude visait donc à, à s'intéresser à, à, à la place de la recherche dans ces réserves de biosphère. Bon, dans un premier temps, il s'agissait d'établir un bilan des recherches qui étaient faites dans les 14 réserves de biosphère françaises, ensuite d'essayer de comprendre comment elles se mettaient en place, et euh, fort de ces analyses, essayer de définir une stratégie pour améliorer les recherches dans les réserves de biosphère. Alors la méthodologie qui a été utilisée pour, pour atteindre ces différents objectifs, elle est relativement variée, elle s'est appuyée sur l'utilisation de moteurs de recherche avec l'utilisation de mots-clés, consultation des sites internet, des réserves des, des réserves de biosphère ou des structures d'appui, l'identification de personnes ressources qui ont été sollicitées, et j'ai même finalement décidé de faire ce que j'ai appelé le... Pardon. Le tour des réserves de biosphère, c'est-à-dire aller directement à la rencontre des personnes ressources sur leur territoire pour pouvoir à la fois identifier les recherches qui étaient faites, mais également mieux comprendre comment ça fonctionnait à l'échelle locale. Alors, les bilans de recherche. Donc, dans cette première partie, en fait, un premier constat, ce qu'on peut faire comme premier constat, c'est que finalement, en utilisant les moteurs de recherche, effectivement, on est capable d'identifier, selon les mots-clés qu'on utilise, plusieurs dizaines, voire plusieurs milliers de citations, ce qui n'est pas forcément très évident à, à gérer à l'échelle de, de 14 territoires. En fait, euh, par cette approche, ça permet effectivement d'identifier les thématiques, les acteurs qui font la recherche sur le territoire, mais pas forcément les recherches qui sont faites avec le territoire. Et en fait, nous, on est intéressé par cette approche de « avec », parce qu'on veut quand même trouver les acteurs qui sont en lien avec le territoire et pas juste qui utilisent le territoire pour faire leur recherche. Donc moi, dans un premier temps, je pensais qu'en consultant les sites des réserves de biosphère ou des structures d'appui, j'allais trouver ce genre d'informations. Et en fait, bah, pas du tout, c'est des informations qui sont très peu visibles il n'y a, a pas en fait de volonté en termes de communication de mettre en valeur la recherche sur ces sites et euh, un autre problème qui était soulevé c'est que dans les réserves de biosphère il y a peu de contraintes réglementaires pour les, pour les pousser à faire des, euh, des bilans réguliers puisqu'en fait euh, ils ont des bilans à faire à peu près tous les 10 ans et donc il y a très peu de, de synthèse de fait ce qui fait qu'on bah, a du mal à trouver euh, une... une une mise à jour régulière des travaux qui sont faits, qui sont faits euh, au, niveau de, au niveau de ces réserves. Malgré ça, ça a permis quand même d'identifier que les recherches qui étaient faites sur ces sites euh, sont très hétérogènes d'une réserve à l'autre, qui traduisent bien souvent en fait, une application différente des acteurs de ces réserves de biosphère euh, par rapport à ce questionnement autour de la recherche que finalement ces données, lorsqu'on veut les exploiter vraiment en profondeur, ben c'est difficile parce que c'est des données qui sont, comme elles sont très hétérogènes, c'est assez hasardeux d'aller y faire des comparaisons ou des conclusions sur vraiment ce qu'on peut regarder de ce qu'on a pu identifier, puisqu'en fait c'est loin d'être exhaustif. Ce qu'il en ressort, c'est qu'il y a quand même énormément de travaux, de recherches qui sont faits sur ces territoires, qu'ils couvrent une grande diversité thématique qu'il y a une très forte dominance des sciences de la vie sur les sciences humaines, Alors, en, terme, en tout cas en termes de visibilité, mais peut-être que cette, cette visibilité elle est liée au fait que euh, les informations les récupèrent aussi sur des structures d'appui qui ont beaucoup plus une vocation à la protection de l'environnement qu'à un qu quelconque intérêt au niveau social. Euh, on constate aussi qu'il y a de très nombreux travaux qui sont faits sur une longue échelle temporelle, et euh, par contre euh, les recherches interdisciplinaires qui sont les recherches de nature, qu'on euh, enfin, pourrait imaginer de nature à être présentes sur les réserves de biosphère sont finalement très peu présentes. Mais par contre ces recherches là se trouvent renforcées sur les territoires lorsqu'il y a des structures fédératives de recherche qui y sont aussi présentes de type zone atelier ou euh, OHM. Donc sur la deuxième partie euh, les recherches se mettent en place dans les réserves de biosphère. Donc le premier constat qui a été fait, dans cette partie-là, elle dérive beaucoup, elle, elle, oui, elle dérive beaucoup de, de, des informations que j'ai récupérées dans mes rencontres ou, dans, ou lors de mes interviews téléphoniques. En fait, ce qui, ce qui ressort de, de manière absolument euh, euh, cruciale, c'est qu'il y a un manque total de visibilité de ces réserves de biosphère. Au point que dans les discours, au bout de quelques minutes, on ne parle plus de réserves de biosphère, mais on parle de la structure porteuse qui masquent complètement l'activité de la réserve de biosphère. Donc euh, lorsqu'on essaie d'identifier un petit peu les raisons de, cette, de, cette de, de ce manque de visibilité, il y a un problème euh, souvent pointé qui est la superposition des territoires. Donc, je vous illustré ici avec euh, une carte qui représente euh, la carte des réserves de biosphère des Cévennes et la carte du parc national des, des Cévennes. En fait, ils ont exactement le même territoire avec euh, la zone cœur du parc qui couvre euh, en totalité les aires centrales et les zones d'un point des réserves de biosphère et euh, la, zé, la zone optimale d'adhésion du parc qui est en fait euh, la zone de transition de, de, de, de, de, de la réserve de biosphère. Donc euh, à ça il faut ajouter que les réserves de biosphère ont peu de moyens propres donc elles sont obligées de collaborer et d'établir des partenariats avec les structures porteuses et les instituts de recherche. Donc au bout d'un moment, plus personne ne sait pour qui ils travaillent exactement. Et euh, finalement, les réserves qui ont, euh, qui ont moins de, de, de notoriété ben, disparaissent euh, à nouveau. Et euh, ce, ce phénomène d'absence de, de, de visibilité est aussi euh, renforcé par le fait que les gens n'ont absolument pas un sentiment d'appartenance à ces réserves de biosphère. Donc ils ne vont pas entretenir un discours autour de la réserve de biosphère, ils vont plutôt euh, avoir un discours qui va être euh, plutôt en faveur des, des structures porteuses. Donc lorsqu'on fait le bilan euh, un petit peu des, des différentes interviews euh, recueillies au niveau des chercheurs, ils ont une vision qui est extrêmement contrastée de l'utilité des réserves de biosphère pour mettre en place les recherches, ça va de l'inutilité totale à des discours assez violents et d'autres qui considèrent que c'est vraiment des territoires porteurs qui sont très intéressants. Donc dans cette deuxième partie, en fait, j'ai choisi, choisi quelques flashs que j'éclaire, puisque je n'ai pas le temps de traiter tout ce, que, tout ce qui a été balayé, dans, dans, dans, enfin, tout ce qui a pu être collecté comme information et ce qui a été mis dans le mémoire. Donc en fait j'ai choisi de, de vous montrer quelques éléments phares, sur, par exemple, les relations entre chercheurs et gestionnaires. Donc en fait, les, les gestionnaires et les chercheurs sont assez d'accord pour dire que finalement, les recherches, quand elles arrivent sur les lasers de biosphère c'est plutôt, plutôt par opportunité. Mais ils sont aussi également d'accord pour dire que finalement, ces opportunités, elles sont renforcées lorsqu'ils euh, arrivent à, à, à se rencontrer à différents moments, dans des colloques, des réunions ou lors de formations, et que finalement, un facteur vraiment bénéfique pour mettre en place les, fa... les... les recherches sur les réserves de biosphère, c'est de créer des lieux de rencontre entre chercheurs et gestionnaires. Un autre lieu de rencontre qui est aussi euh, privilégié, c'est le moment où il y a des co-encadrements des stagiaires, puisqu'en fait le stagiaire va lui être un jeune chercheur qui va être présent sur le terrain et qui va faire le relais entre le gestionnaire présent sur le terrain et le chercheur qui est souvent moins présent. Mais, à ce moment-là, il y a vraiment un dialogue entre gestion et recherche. Les relations entre chercheurs et gestionnaires ne sont pas toujours évidentes en termes de gestion. Et en fait, plusieurs problèmes ont été soulevés, notamment un qui revient de manière assez régulière, qui est le problème de la temporalité entre des recherches qui sont plutôt d'un temps long pour les chercheurs et avec une envie des gestionnaires d'avoir des réponses rapides et opérationnelles. Et ça, ça peut créer un certain nombre de tensions si les choses n'ont pas été mises clairement au point au départ de, des, des programmes de recherche. Un autre problème mentionné côté chercheurs, c'est un changement euh, fréquent d'interlocuteurs sur les territoires qui, qui, alors, qui pose des problèmes incertains en termes de, de projection sur des travaux à long terme et, euh, et de difficulté de, de, de, de, de maintenir une activité de recherche avec des gens qui, qui changent fréquemment. Et de l'autre côté, les gestionnaires, eux, ce qu'ils pointent, c'est qu'ils ont plutôt des difficultés à recruter des chercheurs sur certaines thématiques qu'ils aimeraient mener et qu'ils n'arrivent pas, pas à mobiliser des chercheurs autour de ça. Et euh, que lorsqu'ils ont, et qu'ils ont souvent affaire à des chercheurs non permanents, stagiaires ou post et que finalement quand ils ont identifié une question qu'elle a commencé à être creusée, s'ils veulent aller plus loin, souvent ils n'ont plus de répondants derrière parce que ces, ces, ces chercheurs-là ne sont plus présents. Ils ne sont plus impliqués dans les études. Une autre expérience qui est à noter, c'est l'expérience du groupe de recherche du MAP France. Donc, le MAP France, c'est la structure coordinatrice de, de, du réseau français des réserves de biosphère. Et forcément, cette structure, elle s'est posée des, enfin, posé des questions sur la place de la recherche ben, de, depuis qu'elle a été créée, puisque c'est une de ses missions statutaires. Et là, je vous ai représenté un petit graphe qui montre un petit peu euh, les démarches qu'ils euh, qu ont suivies depuis 2010. En fait, ils ont enchaîné un certain nombre de réunions euh, à, autour de sujets euh, portant sur la recherche qui a finalement conduit à la mise en place d'un groupe, de la création d'un groupe recherche et ce, en 2013. Et ce groupe recherche donc, a mené son action pendant cinq ans. Et ils ont pu ainsi créer une animation entre chercheurs et gestionnaires qui a été bénéfique et qui a conduit à la co-construction de deux programmes de recherche, un avec l'INRA, un avec l'ADEME, et qui est mené sous forme de thèse, qui a été valorisée par des publications ou des restitutions sur les territoires. Enfin, pour finir, cette étude a permis d'identifier un, un certain nombre de freins, et je prendrai juste l'exemple des freins structurels que l'on peut identifier au niveau de la structure du MAP-France. Donc il euh, y a un problème identifié euh, à, à tous les niveaux et je veux dire qu'il ressort systématiquement ces faibles moyens financiers de la structure qui fait qu'elle a du mal à mener ses propres travaux de recherche. Il y a un, faible, un, un, très faible potentiel, un très faible développement de, de moyens humains, donc euh, le petit schéma là vous représente essaie de vous mettre en évidence euh, l'importance majeure de la directrice du MAP-France, euh, Catherine Sibien, qui était jusqu'à l'année dernière la seule salariée du MAP-France. Et donc en fait, euh, cette structure, elle fonctionne avec cette directrice qui, a, qui est renforcée par un appui logistique d'une chercheuse, euh, CNRS. Elle a depuis l'année dernière un renfort par un CDD, et après, ça fonctionne avec des groupes de chercheurs, les structures porteuses, les correspondants des réserves de biosphère. Les chercheurs sont souvent impliqués, très souvent, sur la base de, du bénévolat. Mais ce qu'il faut quand même constater, c'est que ce bénévolat, il est quand même soutenu, même si ce n'est pas un soutien fort, mais un soutien implicite par leurs organismes de tutelle, puisque quand même tout ça, ça reste, ça reste du domaine du possible. Et ce qu'il faut aussi prendre en compte, c'est le fort potentiel des étudiants BAB du Master 2, qui finalement sont vraiment des acteurs majeurs de la recherche pour cette structure des réserves de biosphère. Un autre point qui a été soulevé au niveau des freins structurelles, toujours au niveau du personnel, c'est le rôle des correspondants des réserves de biosphère, qui eux ont de très nombreuses missions et qui finalement n'arrivent pas, pas à assumer toutes ces missions parce que souvent ils ont plusieurs casquettes et pour eux c'est difficile de pouvoir euh, assumer toute leur charges. Donc de ces, de ces différentes analyses, en fait, il ressort qu'on peut proposer euh, une stratégie euh, pour essayer d'améliorer la recherche dans les réserves de biosphère, qui, alors, qui viserait dans un, dans un premier temps à renforcer euh, la visibilité des missions du MAB auprès des ministères et des instituts de recherche à augmenter les ressources financières euh, du MAB, pour, euh, soit par une dotation de base plus importante, soit par une réponse à des appels à projets spécifiques. Il, faudrait, il, serait, il serait intéressant de pérenniser la fonction d'animation de recherche qu'ils ont mis en place dans le groupe recherche euh, pour, pour pouvoir animer le réseau et faciliter les liens entre chercheurs et gestionnaires et aider la co-construction et la coordination des projets scientifiques puisqu'on a vu que c'était bénéfique sur l'espace de cinq ans. Établir une vraie fonction de de réserve de biosphère, c'est-à-dire un personnel dédié à ça avec une fonction qui est spécifique pour ça. Aider les liens entre chercheurs et gestionnaires par la création d'un annuaire de chercheurs et de leurs thématiques L'organisation d'un de de, colloque gestionnaire chercheur serait intéressant. Un renforcement des liens aussi avec les structures fédératives, fédératives de recherche de type zone atelier ou OHM. Il serait intéressant que les réserves de biosphère identifient leurs priorités de recherche pour qu'elles aient plus de visibilité auprès des chercheurs. Et enfin, accroître la visibilité des recherches qui sont faites dans les, dans les réserves de biosphère par une meilleure valorisation des travaux et une meilleure communication autour de, ces, de, de ce sujet. Donc pour conclure, euh, une étude avait été menée en 2006 euh, qui faisait un bilan pas très positif des recherches euh, mises en place sur les réserves de biosphère, 12 ans après, c'est à peu près le même niveau, on peut dire y a vraiment un changement très long de la place des recherches dans les réserves de biosphère, c'est pas, pas très positif. Mais au-delà de ça, ce qu'il faut voir, c'est qu'il y a un contexte global, une évolution du contexte global qui, lui, est beaucoup plus positif, à la fois pour les structures d'appui et pour l'UNESCO, et qui va vraiment dans le bon sens pour renforcer la possibilité des réserves de biosphère à mettre en place ces, structures, à mettre en place, euh, ces, ces programmes. Et euh, ce qui est aussi très positif, c'est que euh, le MAP France est dans une dynamique positive par rapport à... Euh, aux recommandations qui sont faites, par exemple, euh, les recommandations qui sont mentionnées avec des petites flèches là, sont des recommandations dans lesquelles le MAP France est déjà investi et a déjà lancé des actions dans ce sens-là. Donc cette dynamique, elle est très porteuse. Après, ben, tout ça, ça va évidemment dépendre de, de moyens financiers qu'on va, euh, qu va vouloir attribuer à, à la protection de l'environnement. Et bien sûr, euh, tant qu'il n'y aura pas des engagements politiques forts à la hauteur des défis environnementaux, ben, ça restera souvent au hein, delà de ce, de ce qu'on pourrait espérer. Voilà. Je vous remercie Merci Merci. pour votre attention.